Il est où Jerry Jerry Bonjour à tous. Oh Jerry, tu es où Jerry Je cherche Jerry qui vient aujourd'hui découvrir un métier de chef de parc bungalow. Ah Jerry, comment Salut tu vas C'est un vrai labyrinthe ici. Ah oui, c'est un bon, vrai je, labyrinthe. Je te prends <rire> ma caméra. Mais tu <rire> travailles dans un camping toi Non, non, c'est des modulaires. Ah, ok. Donc, on a des sanitaires, on a des bungalows, on a aussi des salles de réunion, euh, WC chimiques, euh, voilà. Et on fait de la vente aussi bien en conteneur qu'en location. D'accord. Voilà. Bah, écoute, moi, je suis ravi de découvrir ton job, de le faire avec toi. J'ai mis mes gants. Ah, bah super. Alors. Allez, je vais te file un coup de main. Eh ah bien, bah, y'a a pas de souci. Go. Jerry, aujourd'hui, on va reconditionner donc le, le Magano, qui est passé déjà en peinture. Qui a été complètement désossé. Voilà, tout à fait. Il était abîmé. Voilà, le okay. plancher était complètement usé, assez que no. Donc là, ah. on va reposer des dalles d'aggloméré, D'accord. Ah. Et puis les panneaux. Et après, on repeint les, okay. les murs. Tout à fait. Et tu ne fais pas que du reconditionnement, toi Non, je ne fais pas que du reconditionnement. On nettoie aussi euh, nos modules. OK. Et puis on les teste. Euh, voilà. Tu les prépares pour et les. On les prépares pour le client. La location. Voilà. Et alors, que, quelles compétences euh, il faut euh... Pour ton métier, c'est de la menuiserie, de l'électricité de la plomberie, l'électricité. Okay. Et puis euh, voilà, donc après il y a un système de aussi. Hein. chacun se débrouille comme il peut. Il <rire> faut être voilà. bricoleur. Il faut ouais. être bricoleur, voilà. Et alors, comment s'organise ta journée, ta semaine de travail Eh bien, ma semaine de travail, elle s'organise, euh, donc euh, moi je commence de bonne heure, donc de 7h le matin jusqu'à midi, okay. 13h30, 17h. Voilà. Du lundi au vendredi Du lundi au vendredi, tout okay. à fait. Super. Bon, là, on va mettre la Touch Newlock, c'est ça Tout à fait, c'est ça. Ah. Okay. Donc, toi, tu m'as dit que tu étais responsable de PARC. Tu as fait quoi comme étude toi Donc, moi, j'ai un CAP plombier à l'origine. D'accord. Et puis après, donc, ah. euh, donc j'ai travaillé dans une société où on ne que de l'aménagement de comble, donc euh, qui demande beaucoup de polyvalence. Ouais. Hein. Et puis après, j'ai intégré donc, la société New Lock. Donc, Il y a combien de temps euh, Là, maintenant, ça fait 9 ans. Félicitations. Oui, merci. <rire> Et au départ, le au job, de... c'était Ah, donc, technicien de PARC, hein, okay. hein, pour faire les modules. Et maintenant, je suis responsable de parc et donc j'ai trois techniciens de parc maintenant avec moi. Ok. Voilà. Donc tu as pu évoluer, quoi. Et donc j'ai pu évoluer, tout bon, à fait. c'est bien là. Là, c'est parfait. C'est droit. Oui, c'est droit. <rire> On va pouvoir tout coller. À voilà. go. À go. c'est parti. Voilà. T'es sûr que c'est droit, droit là À peine. À tout de suite. T'en bouge pas. Et j'ai rien vu, hein. Non, non. Voilà. Allez, hop. C'est parti. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce job bah, ce qui me plaît dans ce job, c'est qu'on touche à tout, C'est polyvalent. Voilà, c'est polyvalent. Donc, euh, tout à fait. Et chez Newlock en particulier. Il y a une bonne ambiance d'équipe et une très bonne ambiance, et une bonne cohésion de l'équipe. Oui. Bon. On les met ces murs Eh bien, on les met ces murs. Parce que là, euh... là, on va passer au travail. Il <rire> a rien là. Allez go. <rire> C'est quoi pour toi un bon technicien Margalo bah, qui, qui sache travailler en équipe, ouais. hein, être autonome. Ouais. Hein. Oh je galère. <rire> et qui sache s'adapter. Ok. Et toi, qu'est-ce qui te motive à te lever chaque matin De participer à la vie de l'entreprise ouais. et au développement de l'activité modulaire. Newlock avec le style. Bagalo les tentes c'est pour le camping. Sautron, La Rochelle, La Roche-sur-Yon, nos trois agences modulaires. Tony merci beaucoup pour la découverte de ton quotidien et de ton job. Eh bien, vous en prie. Bon, moi, j'ai d'autres agences Newlock à découvrir, d'autres métiers à faire avec d'autres équipes. Par contre, vous, vous avez sans doute l'envie et le profil pour rejoindre l'équipe de Anthony chez Newlock. postulez. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode.